Bienvenue dans cette vidéo Les accords qui sonnent au piano On va voir comment on peut embellir Une suite harmonique ultra Basique et pauvre En quelque chose qui sonne Et vous allez voir ça va être un petit arrangement Moderne que l'on va faire qui sonne un petit peu comme une musique de film C'est parti, imaginez vous avez une grille à jouer, donc toute simple Do majeur Ré mineur Do basse demi, mi Fa majeur La mineur SOL, FA et résolution DO majeur. Voilà, alors là, c'est vraiment très pauvre. Comment on peut embellir cette suite harmonique Je vais vous montrer une clé vraiment puissante et des notes passent partout. Vous allez voir, c'est super simple et ça fait vraiment son effet. C'est très efficace. Alors, au niveau de la main droite, on va jouer euh, un petit peu toujours la même chose. Un motif qui va tourner en boucle sur tous les accords. Et à la main gauche, on va simplement changer les fondamentales. C'est-à-dire qu'au lieu de jouer un Do comme ceci, on va jouer une position comme celle-là. Donc au niveau de la main droite, j'ai Sol, Do, Ré, Sol. Ce sont des notes passe-partout. C'est-à-dire qu'on va considérer que simplement en changeant les fondamentales, donc les notes, ici à la main gauche, on va changer d'accord. Mais à la main droite, on va garder toujours cette position-ci. C'est-à-dire que pour Do, on va faire, par exemple... Et on va faire la même chose simplement en modifiant euh, la main gauche. On va jouer un Ré. Et à la main droite, je vais faire exactement la même chose. Pareil pour Mi. Je change juste la main gauche. Pareil pour Fa. Je, simplement, je modifie ici ma main gauche. Je vais sur Fa. Et au niveau de la main droite, je fais exactement pareil. Ensuite, La mineur ici... Sol et Fa, pareil, et Do. Alors vous avez vu comme ça sonne, c'est magnifique. Et à la main droite, j'ai gardé toujours le même motif Sol, Sol, Do, Sol, Ré, Sol, Sol, Sol. En fait, je garde toujours ces mêmes notes. Après, vous les jouez comme vous voulez à la main droite. Donc, simplement en changeant la basse ici, on va, on va changer d'accord. On va considérer donc ici qu'on est sur l'accord de premier degré de la tonalité. Ici, l'accord de second degré, Ré mineur. Ici, l'accord de euh, premier degré renversé sur la tierce. Donc, on va, on va plutôt penser cet accord comme un Do basse demi. Ensuite, quatrième degré, Fa majeur, La mineur, Sol majeur, Fa majeur et Do. Voilà, avec donc des outils très simples et des notes passe-partout, on peut embellir notre jeu de façon simple, efficace et puissante. Pour aller beaucoup plus loin dans les accords qui sonnent graves au piano, je vous invite à cliquer sur l'image qui s'affiche maintenant à l'écran. Vous allez découvrir des positions d'accords et des plans insolites pour faire vibrer votre auditoire. Allez-y, ça vaut vraiment le coup et c'est complètement offert. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.